Bande de Nyamanguru Pour rater aucune de nos vidéos et être au courant de toutes nos conneries, abonne-toi et active les notifications sur PC et mobile. Et surtout, oublie pas de mettre un petit Niama pouce bleu. Excuse-moi, ça vient la forme Ouais. Nickel. Ça a l'air bon. En tout cas, bon appétit. Hein. Ouais. C'est un M ou un L Un M. Ah donc ça va, c'est assez correct. Ouais. Est-ce que tu pourras me tenir ça deux secondes, s'il te plaît Yes. Allez, allons partir au Portugal. Sous le beau soleil, c'est parti Allons-y, allons-y Salut à tous Ici, Tsukoye, les de la folie Vente de gourou Et ouais, vous êtes de Niamanguru, vous Alors, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer la technique ultime pour tenir la main des filles, inspirée par Angry Picnic. un print star anglais. américain, je veux dire Let's go Super style, en tout cas hein. Est-ce que tu pourrais me tenir ça deux secondes, s'il te plaît Deux secondes, ouais, deux secondes Non, non, ici euh, Deux secondes mais tu viens, se passe ouais. On va aller manger là-bas. Ah non. Non, Salut, ça va bien ça va. Tu dessines Ouais ça. Ouais, en attendant, mais... Sympa, on attend. Sympa, cest on dire que tu fais des, des gradins de mur. Tu sais faire quoi Non, mais vraiment c'est simple, deux secondes. Tu veux que je passe pas Bah, deux secondes la main, tout Tu veux que je te tiens la main Non, je t'en bas, juste en bas. Ouais. Ah. Tiens. Donc je l'angoisse. Voilà. Voilà. Okay. Tiens, on va la un peu danser, on va peu danser. C'est quoi C'est quoi Un peu de kizuma, là, là comme ça, tu vois, là, comme ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais me tenir ça, s'il te plaît, deux secondes Juste deux secondes. C'est rapide, ouais, deux secondes, s'il te plaît. Merci. Ah. Tu as de belles mains, hein La peau est douce, j'aime bien. Ah, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup, hein. hey, Excuse-moi, ça vient à la forme oui, ça va. En tout cas, t'as un super manteau Bordeaux pour commencer. Merci. Et une belle échappe assortie. Merci. Ok, est-ce que tu pourrais me tenir ça deux secondes, s'il te plaît Hop là. Ouais. Un petit tour. Hop là. On va aller euh, au cinquième étage de ce bâtiment. C'est parti. Je pas parti. pas C'est parti. Non, mais... Hey, ça va La forme Ouais, ça va. C'est vrai. En tout cas, t'as un super look, toi. Hein. Ça va hein Ah, merci beaucoup. Tu viens avec ton bonnet, là. Euh, C'est un peu pêcheur. Hein. Ouais. Putain. Tiens-moi ça pendant deux secondes, s'il te plaît. Quoi Tiens-moi ça pendant deux secondes. Allez, vas-y. Okay. Ça va bien. Tranquillement Ça va, mais. Tiens, on va aller en Algérie. Ok, c'est parti, monsieur. C'est parti, Algérie. Go. Ouais. Tu danses un petit peu, non Un petit peu. Ouais, voilà, je t'ai sûr. Un peu new style Ouais. Ok. Alors, en tout cas, est-ce que tu pourrais me tenir ça deux secondes, s'il te plaît Euh, non, en bas. Non, en <rire> bas. Je la main comme ça, en fait. As la main ouverte. Voilà, comme ça. Ah, j'aime beaucoup tes mains on ressent vraiment la douceur africaine et l'esprit éternel j'aime beaucoup ça ouais. Mmh. Ouais. Oui. ça va bien la forme oui. en tout cas t'as un super manteau un peu rouge orangé ouais. oui. est-ce que tu pourrais me te dire ça deux secondes s'il te plaît oui. ça va merci tes mains sont chaudes, hein. ça me réchauffe ça veut du bien, ça oui, réchauffe j'avais froid au cœur donc ça tombe bien ah. bah, Attends, on va un peu danser quand même hein, ton cognier hein. un petit peu. Alors, je peux. <rire> Hop là oh, C'est bien ça Yes Nickel Alors, excuse-moi, on va dire que la caméra est juste là-bas en fait. Ok Et du coup, on va dire qu'on va aller voir des gens, on tient leurs mains et on voit un peu leur euh, réaction. Ouais Est-ce qu'il y a moyen coup de, de, de tirer la prise de maintenant pour euh, une émission sur YouTube Ouais, bah Oh, Tu gères bon, En tout cas, merci ouais, à ouais, toi je suis voilà, caméra est juste là-bas en gros. Okay. Et tout simplement, on prend la main des gens et on voit leur réaction. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut être prise pour euh, une, une émission sur YouTube et Sur YouTube Ouais abbas, tu Si merde. Non, t'as une bonne gueule. T'as une euh, bonne gueule. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo au bande de Niamanguru Et ouais, vous êtes de En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez aussi un petit pouce bleu. à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Tous les réseaux sociaux sont dans la description. Et tout simplement, voilà, suivez-nous. Suivez-nous bien. Le fond, c'est un fond blanc. Hein. C ça roule cher, ça roule cher! Euh, tu t'appelles comment? Pourquoi? Tu t'appelles tu comment? Pourquoi? Euh, juste pour savoir. Je suis t'appelle pas.